Bonjour c'est Samira du blog art et le blog dans lequel je partage avec vous des tutoriels euh, et des articles aussi sur le thème du dessin, de la peinture, du coloriage, de l'art journal et dans cette vidéo j'ai le plaisir de vous montrer comment réaliser quatre marque pages originaux avec du matériel bon marché dont certains dont la plupart du matériel vient de chez Action. Le style de ces marque-pages sera abstrait et la technique principale sera le jeu des couleurs et de la transparence. Pour cela, nous allons utiliser la technique du collage et de la peinture alors pour commencer je vous propose de prendre une feuille de dessin ou de peinture de 250 grammes ou plus de la diviser en 4, c'est à dire de tracer ou alors de la couper en quatre enfin, ça c'est à vous de voir moi je vous propose de la laisser telle qu'elle est et ensuite de la découper euh, en 4, mais d'abord de mesurer chaque largeur de marque page euh, vous donner euh, comme largeur 6 cm de largeur et vous laissez la la, la longueur euh, qui est la largeur de la feuille à 4, 21 cm alors la préparation du fond de ces marque pages dans un premier temps nous allons commencer à remplir notre feuille de dessin euh, ou de peinture euh, notre support avec des traits en spirale de toutes les couleurs et de toutes les formes pour cela nous allons utiliser des bâtonnets de crayons de couleur aquarellables ou des pastels aqua aquarellables pardon si vous en avez euh, bien sûr pour ma part j'ai utilisé ceux de la marque Arteza je vous avais euh, déjà fait un tutoriel à ce sujet dans l'une des vidéos précédentes donc euh, pour les personnes qui qui ne l'ont pas encore vu, je vous ai mis le lien de la vidéo juste en dessous de celle-ci. Donc si vous n'avez pas par contre les crayons aquarellables Ardesa ni les bâtonnets pastels aquarellables, vous pouvez remplacer cela avec de gros feutres écoliers. Alors pour cette réalisation, je vous propose de diviser votre feuille sous deux tons différents. C'est-à-dire qu'à gauche, vous allez dessiner des spirales avec des couleurs froides, en grande partie, et à droite, vous allez utiliser des couleurs chaudes. Une fois terminé, prenez un plateau sur lequel vous allez placer du papier aluminium pour le protéger et pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Mettez-y de la peinture acrylique blanche. Pour ma part, j'ai utilisé celle de la marque Amsterdam. Prenez euh, un pinceau euh, euh, large, une brosse large, prenez un rouleau encreur en caoutchouc euh, et chargez-le euh, de cette couleur euh, blanche pour ensuite l'étaler sur toute la surface de la feuille. Si, si vous n'avez pas de rouleau euh, comme celui-ci, le rouleau encreur en caoutchouc, vous pouvez le remplacer par une grosse mousse et vous tâtonnez par dessus. Cette technique va nous permettre d'adoucir les couleurs du fond, celles que nous venons de placer avec les crayons aquarellables Arteza, mais en même temps nous permettre de nous servir de cette couche de peinture comme un fixatif pour empêcher que les pigments des crayons de couleur ne réagissent au contact de l'eau ou du feutre pour la suite de ce processus artistique. Alors, après cette opération, vous allez laisser sécher un petit moment, puis vous allez recoller par-dessus de petites bandes de masking tape au motif de votre choix et dans l'ordre qui vous plaira, c'est-à-dire soit aligné, en incliné, en désordre, etc. Une fois que vous allez trouver que les petits bouts de masking tape rentrent bien dans la composition, n'en mettez surtout pas beaucoup pour ne pas trop charger votre fond. Reprenez euh, ensuite la peinture acrylique blanche, euh, chargez votre rouleau euh, en ou alors votre mousse et repassez par dessus euh, l'ensemble pour adoucir et atténuer les motifs de, de ces masking tape. Alors une fois que votre feuille a séché, découpez vos bandes avec un cutter ou avec un massicote. Avant de commencer à peindre sur chaque bande, sur chaque marque-page, je vous propose de renforcer la feuille avec une doublure, soit une autre feuille à dessin sur laquelle vous allez peindre par-dessus. Ou bien comme pour cet exemple avec un papier à motifs qui va vous donner plus de style à votre marque page mais aussi qui va empêcher que votre marque page ne gondole au contact des différentes couches que vous allez euh, placer par dessus surtout euh, au contact de l'eau parce que nous allons utiliser de l'eau de la peinture etc donc pour éviter qu'il n'y qu il y ait, euh, que ça fragilise plus ou moins le marque-page, nous allons le renforcer avec un papier à motif. Alors pour cette réalisation, j'ai utilisé la plupart euh, des papiers à motifs euh, de, des blocs de chez Action, tout simplement. Donc comme vous voyez, euh, vous posez votre marque-page sur euh, la feuille, euh, vous prenez euh, les mesures avec un crayon, euh, vous découpez tout ça avec euh, soit un cutter ou avec un massicot euh, si vous en avez, et vous collez avec de, de la colle blanche. Et vous faites ça pour tout, euh, tous les, toutes les autres bandes que vous avez, tout, tous les autres marque-pages. Donc vous les renforcez euh, chacun avec un papier à motif. Alors comme vous voyez, euh, moi j'ai utilisé la plupart des blocs à motifs, euh, euh, la plupart de ces blocs viennent de chez Action. Donc euh, vous prenez votre marque-page, vous le posez sur la feuille, vous tracez euh, la dimension du marque-page sans vous casser la tête, sans prendre les mesures, vous posez juste le marque-page et vous faites le contour. Euh, de celui-ci sur la feuille à motif et puis vous découpez soit avec un cutter ou alors avec une paire de ciseaux ou alors avec un massicot et ensuite vous prenez de la colle blanche et vous collez le verso euh, que vous avez choisi pour le marque-page en question donc euh, voilà, le, moi je trouve que le massicot est beaucoup plus facile pour faire des découpes bien droites et, euh, et plus rapides donc essayez quand même de, de bien euh, agencer les, les deux feuilles pour ne pas avoir de décalage et choisissez la, le motif qui vous plaît pour ensuite reproduire euh, soit les couleurs ou les motifs de ce papier sur la, le, la face du marque-page. Alors maintenant, une fois qu'on a collé pour chaque marque-page un verso, un papier à motif dans le dos du marque-page, on va commencer maintenant à décorer chaque marque-page en individuel. Nous voyons que nous avons des décors de, différents et nous allons par contre euh, utiliser ces versos, c'est-à-dire que on va s'inspirer de chaque papier à motif que qu'on a collé au verso de chaque marque-page pour euh, rester un petit peu dans la même harmonie de couleurs ou de motifs. Et donc euh, comme je vois que les versos de ces deux marque-pages, euh, un des deux, euh, j'ai euh, des euh, des motifs en zigzag etc donc j'avais acheté un, un pochoir de chez aliexpress euh, sur lequel euh, voilà euh, je, je trouve qu'il y a il y a des rayures etc que je retrouve euh, sur le verso de mon marque page et en même temps des points aussi donc maintenant je vais prendre euh, de l'encre zinc avec un tampon applicateur mousse et je vais euh, tamponner un petit peu par dessus les, les points que j'ai, les, les petits cercles, pour essayer un petit peu de, de les reproduire sur mon fond, ma surface, la surface de mon marque-page, et pour faire, comme je disais, un sorte de rappel de quelques motifs que j'ai dans le verso. alors comme je vous ai dit euh, inspirez vous euh, des motifs que vous avez euh, au verso de votre marque page et euh, pour cet exemple nous avons des lignes euh, droites euh, des points des euh, oui des petits pointillés etc donc vous pouvez euh, euh, ajouter euh, d'autres petits euh, euh, D'autres petits décors, par exemple, vous pouvez ajouter des lignes en, en, obliques, des, en obliques, pardon des cercles, des motifs en zigzag, etc. Utilisez aussi des encres euh, ou des feutres euh, si, ou des pochoirs, euh, si vous en avez, euh, pour avoir quelque chose de diversifié et de doux en même temps. Et ça va rendre aussi votre travail beaucoup plus intéressant, parce que vous passerez de quelque chose de fait euh, à la main, euh, qui sera bon, certainement un trait euh, pas très très droit et euh, de quelque chose qui sera net parce que bon le pochoir euh, euh, donne quand même ce, ce, ce côté euh, un peu plus facile on arrive à avoir des formes beaucoup plus euh, on va dire mieux dessiné que qu'à la main donc vous retournez de temps en temps votre marque page pour essayer de reproduire soit les mêmes motifs ou, ou les mêmes couleurs et là pour ma part j'ai reproduit les points euh, les lignes même si je n'ai pas tracé des lignes euh, droites j'ai quand même je suis quand même resté dans cet esprit de voilà de, de comment on va dire ça de rayures on va dire et donc avec euh, des feutres écoliers euh, je vais ajouter euh, d'autres euh, motifs décoratifs, je vais inventer d'autres motifs, même s'ils n'existent pas dans, sur mon papier euh, décoratif, on va dire. Je vais quand même euh, rajouter euh, des petits traits, des croisements traits, etc. Ajouter un peu de bas-relief avec de la colle à paillettes comme la glitter glue ou bien utiliser de la peinture 3D perles ou bien les deux, utiliser de la glitter glue et de la peinture 3D perles de chez Action pour créer euh, euh, différents euh, niveaux de, de bas relief tout en restant vraiment dans le strict minimum, ça va rendre votre marque marque page pardon, beaucoup plus intéressant parce que vous, avez, vous aurez une diversité au niveau de, des techniques, des couleurs, euh, de, de, de matière et puis aussi de, re, de bas relief. alors maintenant nous allons passer au, au deuxième marque page et pour ce marque page nous allons faire la même chose nous allons nous inspirer des motifs qui est au verso et si vous avez un, un pochoir comme le mien avec des motifs en forme de zigzag et eh bien essayez de d'utiliser la même technique que nous, que nous avons utilisée pour le premier marque page c'est à dire d'utiliser euh, de l'encre de tamponner sur le pochoir pour euh, reproduire euh, le motif en zigzag pour avoir ce rappel de motif et pourquoi pas de couleurs aussi pour ce, ce deuxième marque-page nous allons utiliser plutôt je veux dire nous allons nous servir de quelques feutres écoliers pour les convertir en quelque sorte en aquarelle et cela pour avoir des traits fondus et doux à la fois comme ce sont des feutres écoliers, généralement ce sont des feutres qui sont solubles dans l'eau, euh, au contact de l'eau, pardon. Donc avec un, un pinceau fin, humidifié, nous allons repasser sur certains contours pour les fluidifier et les rendre plus diffus. Alors pour finir, je vais euh, euh, utiliser pour le haut de ce marque-page un feutre usé que je vais utiliser euh, pour avoir des effets de matière. Vous allez voir que euh, le feutre est vraiment euh, achevé, euh, mais je vais quand même euh, en extraire un petit peu de, de couleur que je vais humidifier pour avoir quelque chose de transparent mais en même temps pour obtenir comme des effets de matière comme ça une suggestion, une sorte de, de couleur comme ça de peinture et pour le bas j'ai utilisé un feutre saumon de couleur saumon que j'ai fluidifié et qui va m'adoucir le bas de ce marque-page donc pour l'instant j'ai obtenu de jolies couleurs fades, un peu pastel assez diffuses. Pour l'instant, euh, le résultat me plaît. Pour le troisième marque-page, par contre, je vais m'inspirer des motifs qui se trouvent euh, au recto euh, de mon marque-page. Et comme j'ai des, euh, des motifs euh, en forme de goutte, comme ça, eh bien, je vais essayer de reproduire ces motifs. Et je dessine euh, des formes euh, euh, d'œil, comme ça, euh, que je vais euh, rajouter par-dessus ou alors à l'intérieur des motifs, soit je vais ajouter des lignes, des points, etc. Et je vais essayer de dynamiser tout ça pour, pour que ça soit harmonieux dans, dans l'ensemble de mon marque-page. Donc je récapitule pour ce troisième marque-page. Nous allons faire la même chose que les précédents marque-pages, c'est-à-dire que nous allons choisir de reproduire les, ou alors les couleurs ou alors les motifs du verso, du marque-page. Nous allons utiliser des feutres écoliers. nous allons nous inspirer de ces motifs pour tenter de reproduire quelques formes, et de les introduire dans, dans le décor de notre marque-page, de, de la face du marque-page. Nous allons y ajouter des points, des courbes, etc. Nous allons varier la dureté des mines, des mines des feutres, leur taille et leur couleur. Nous allons ensuite tracer quelques traits. Euh, nous allons repasser par dessus euh, ces traits avec un pinceau humide et nous allons jouer sur les dégradés que nous allons pouvoir obtenir à partir de cette technique euh, soit nous allons euh, fluidifier au maximum ou alors laisser un dégradé euh, continu mais qui soit très contrasté euh, du départ et qui se fluidifie euh, légèrement alors euh, je vous euh, propose ici de mettre de côté votre marque-page une fois terminé, euh, pour le laisser sécher au maximum, le temps de passer euh, au dernier, au quatrième et au dernier marque-page. Alors maintenant passons au quatrième et au dernier marque-page. Après lui avoir collé un papier décor marbre, nous allons essayer de nous y inspirer soit des couleurs ou des lignes qui composent ce décor. Pour cela, je vous suggère, je vous propose de tracer quelques lignes un peu en mouvement ou en zigzag, ou plutôt tremblantes. Et d'y ajouter les motifs que vous avez dessinés tout au début dans l'arrière-plan, pour cet exemple, c'était des spirales, si vous vous rappelez bien, tout au début j'avais dessiné des spirales, donc je reproduis les mêmes spirales mais un peu plus petites. Ensuite, je vous propose d'y ajouter d'autres traits, d'une autre couleur, soit plus claire ou plus fade. Et ça c'est pour jouer avec les différents contrastes et surtout avec les différents plans. C'est-à-dire que les, euh, les traits que vous allez ajouter, euh, qui seront plus clairs, plus fades, donneront cette, cette impression de trait éloigné. Et c'est ça qui va euh, jouer avec les niveaux, euh, les différents plans, pardon. n'hésitez pas à remplir certains vides avec euh, des cercles ou des points de différentes tailles. Nous allons ainsi dynamiser ce plan inférieur, euh, c'est-à-dire celui euh, sur lequel nous avons dessiné des spirales, des traits, etc. Euh, et ensuite euh, nous allons passer maintenant euh, au plan supérieur c'est-à-dire la partie euh, haute de notre marque-page et nous allons y ajouter de la couleur, euh, la couleur blanche euh, que nous allons estomper en quelque sorte pour obtenir une surface plus claire et suggestive puisque nous, nous allons pouvoir euh, voir les quelques motifs euh, et couleurs du fond. Pour rester dans la technique de la transparence. Alors maintenant reprenons le troisième marque-page et euh, pour celui-ci nous allons lui ajouter euh, de nouveau de la peinture et cette fois-ci, euh, pardon, ce sera euh, de la peinture 3D perles de chez Action euh, que nous allons euh, ajouter euh, au bas de ce marque-page avec un pinceau fin euh, et nous allons euh, tamponner par-dessus, tâtonner pardon, euh, par dessus, soit avec euh, un petit morceau de, de mousse ou alors avec un, une petite lingette euh, humide pour essayer d'extraire un peu de cette peinture et pour conserver euh, la transparence, euh, quelques côtés euh, qui vont suggérer l'arrière-plan, euh, je veux dire les motifs de l'arrière-plan qui resteront visibles et pour créer quelques, quelques effets de matière et puis aussi quelques contrastes de, de couleurs. Hein. Il y aura des parties euh, sur lesquelles il y aura un peu plus de, de contraste et d'autres euh, parties qui, qui vont rester euh, mordues euh, par la technique, c'est à dire qui, qui seront plus fades ou plus claires. On essayera aussi de rectifier un petit peu quelques zones avec le pinceau, on repasse par dessus pour euh, voilà, pour couvrir quelques, quelques endroits qui resteront très très très, très, très mordus par, par comment on va dire ça, par cette technique de tamponnage de tâtonnage plutôt ce qu'on a tâtonné par dessus pour, pour retirer un peu de cette peinture donc on crée quand même des effets de matière et c'est ce qui va nous donner quelque chose de, de très enrichissant au niveau de la technique parce que le, sur ce marque-page nous avons différentes techniques des techniques de la technique du pochoir pardon la technique du euh, du trait euh, du coloriage en quelque sorte parce que qu'il bon, y a certains endroits qu'on a remplis euh, comme les petits triangles etc la technique du collage la technique de, de la transparence euh, avec euh, la, la peinture 3D perles etc euh, et puis aussi euh, quand on fluidifie euh, le feutre on crée forcément euh, des effets de on va dire un, un léger dégradé qui, euh, qui reste légèrement transparent euh, et puis voilà donc euh, il y a pas mal de procédés qui ont été utilisés pour ce pour la réalisation de ce marque-page et de ces marque-pages qui rendent euh, j'espère le travail beaucoup plus intéressant et beaucoup plus recherché alors maintenant nous allons reprendre le troisième marque-page et euh, cette fois-ci, nous allons euh, prendre soit un morceau de mousse ou, ou un rouleau encreur, ou si, si vous n'avez pas ce rouleau, vous le remplacez par une lingette sur laquelle vous allez, euh, y placer, vous allez placer un peu de peinture blanche et repasser sur les motifs que vous venez de dessiner pour adoucir leurs couleurs et pour rester dans la technique de la transparence. Donc maintenant nous passons à l'étape euh, finale, c'est-à-dire que nous allons euh, terminer avec euh, ce quatrième marque-page, nous allons peindre par-dessus avec de la peinture 3D perles de chez Action. Nous allons euh, y placer un petit peu de cette peinture et nous allons l'étaler un petit peu avec une lingette humide. Ensuite nous allons repasser euh, avec un un pinceau imbibé d'eau nous allons y placer un peu d'eau pour fluidifier euh, légèrement cette peinture et pour qu'elle soit facile pour euh, l'absorber avec la lingette euh, et, euh, et placer aussi un peu de cette peinture euh, sur le sur la, le côté euh, supérieur, je veux dire sur la partie supérieure pour faire un rappel de cette couleur et aussi un rappel de cette technique, je veux dire de l'effet euh, qu'on obtient euh, grâce euh, à cette technique. Donc comme ça nous arrivons à obtenir un un chouette effet de matière de transparence et puis ça nous donne aussi un côté euh, vaporeux un petit peu brouillé euh, et je trouve que les couleurs se, se marient bien dans l'ensemble si vous voyez que vous en avez trop mis et bien faites comme euh, comme j'ai fait je j'ai pris un peu de, de, de la couleur un peu de la peinture blanche et, et j'ai un petit peu adouci euh, certaines parties que je trouvais qui contrastaient euh, beaucoup euh, dans certains endroits donc voilà nos quatre marque-pages ont séché nous allons maintenant passer à l'étape de la finition c'est la partie finale donc on va reprendre quelques motifs de chaque papier décoratif que nous avons collé sur le verso de chaque marque-page et Nous allons essayer de découper quelques éléments pour les coller sur la surface de nos marque-pages à l'exception du quatrième marque-page que nous allons laisser tel qu'il est et que nous allons plus tard euh, ajouter une petite couche de peinture orange pour faire le rappel de cette couleur au verso euh, de ce marque-page. pour garder juste une harmonie euh, entre euh, une harmonie de couleurs entre les deux faces le recto et verso donc pour ce qui est du premier marque page comme vous voyez j'essaie je, de reproduire un petit peu quelques éléments euh, qui, se, qui se trouvent dans, dans le verso du marque page et pour cela j'ai coupé quelques quelques bandes de fines bandes là où il y avait un peu de, de comment on va dire ça de couleur de, de peinture métallisée et je vais je les ai pardon je les ai collés sur la face du marque page pour faire tout simplement un rappel de, de cette matière alors je vais faire la même chose pour ce deuxième marque-page, je vais utiliser la technique du déchiré, je vais aussi reproduire quelques motifs du papier que j'ai utilisé pour le verso du marque-page, donc je vais coller quelques petits morceaux pour faire le rappel de ces motifs ou alors de ces couleurs. Alors, pour le troisième marque-page, je ne vais pas respecter à 100% le thème, c'est-à-dire rester dans l'abstrait à 100%. Je vais ajouter un élément, un embellissement cette planche de petits diamants autocollants que j'ai acheté de chez Teddy, le magasin. Euh, qui se trouvait pas loin de l'hôtel là où j'ai séjourné cet été, en Espagne et donc je vais coller un petit papillon euh, au centre de mon marque page, je vais faire le rappel de ces petits diamants euh, en bande euh, pour que bon voilà que ça soit euh, équilibré euh, et et je vais faire aussi le rappel de ces petits diamants, mais d'une autre couleur, avec une autre planche que j'ai achetée, une planche d'embellissement de diamants autocollants, du même magasin Teddy. Comme j'ai du bleu tout en haut de ce marque-page, je vais faire le rappel de ce bleu avec des petits diamants bleus bleu, que je vais coller un petit peu en... On désordre comme ça un petit peu espacés les uns les uns des autres alors en ce qui concerne la finition vous êtes libre d'ajouter les éléments qui vous plaisent que ce soit des embellissements en diamant en perles euh, en petite forme euh, euh, en bas relief par exemple ou alors tout simplement vous vous ajoutez quelques traits avec euh, de la glitter glue euh, et vous repassez par dessus avec de l'eau pour étaler ces petites paillettes un petit peu partout et pour euh, euh, rendre encore votre marque page encore plus jolie et euh, plus brillant si vous voulez. Et pour rester toujours dans la finition vous pouvez ajouter d'autres formes avec un pochoir si vous en avez vous étalez vous rajouter des formes un petit peu partout ou alors juste sur un seul côté de votre pochoir pour ma part j'ai ajouté quelques tâches et vous allez voir qu'il a un moment donné je vais trouver que euh, les deux tâches euh, que je vais ajouter avec de l'encre rouge, je trouvais qu'elles étaient très marquées et donc je vais, euh, je vais ajouter un petit peu de quelques, quelques points blancs et ça va atténuer cette couleur et en même temps ça va, euh, ça va adoucir ce, cette forme dans l'ensemble pour qu'elle ne soit pas trop euh, euh, contrastée. Parce que bon, il euh, y a quand même des couleurs euh, un petit peu brouillées, un peu fades, Et ce rouge là, je le trouvais euh, assez fort euh, dans ce marque-page. Ça faisait un petit peu comme s'il euh, y avait vraiment des taches de sang qui, qui, qui avaient euh, éclaboussé euh, sur ce marque-page. Je vais aussi ajouter euh, quelques euh, triangles comme ça, des, des flèches, euh, un petit peu à la verticale et à l'oblique. Juste pour casser un petit peu cette monotonie de peinture euh, brouillée, pour ramener quelques formes, euh, quelques formes géométriques à l'ensemble. Donc comme vous voyez ces deux taches que j'ai ajoutées sur le côté de mon marque-page, euh, je, trouve, je trouvais qu'elle contrastait trop dans l'ensemble, dans la composition donc euh, j'ai décidé de prendre mon pinceau avec un peu d'eau et de mordre un petit peu de cette couleur donc ça a un petit peu fait euh, l'effet euh, de, de transparence un petit peu, ça atténue un petit peu la couleur mais je vais euh, de nouveau encore euh, atténuer euh, cette tâche avec euh, les Paint Markers de chez Action. Je vais euh, mettre un peu de blanc pour encore euh, non seulement atténuer la couleur, mais la fondre un petit peu dans l'ensemble pour qu'elle ne soit pas trop contrastée dans la composition. Donc vous voyez, j'ai encore ajouté des flèches d'une manière dynamique euh, à l'oblique et j'utilise encore de nouveau mon pinceau pour atténuer certaines couleurs. Donc vous pouvez faire comme moi, soit, soit utiliser euh, des paint markers ou alors du posca blanc, ou alors tout simplement un pinceau euh, avec un peu de peinture blanche, un pinceau très fin surtout, et euh, vous, euh, vous dessinez soit des traits ou alors des formes, ou alors tout simplement des points pour atténuer euh, certaines euh, formes que vous avez ajoutées avec le pochoir, ou juste pour euh, encore embellir euh, la décoration de votre marque-page. Rien ne vous empêche de reprendre un feutre d'une couleur identique à un des motifs que vous avez mis sur votre marque-page et de jouer avec les contrastes, soit refaire, redessiner le contour de cette forme ou alors un côté ou alors rajouter quelques traits, quelques points, etc. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de réalisation de marque-pages originaux. Vous voyez qu'avec Presque pas grand-chose on peut réaliser de jolis marque-pages. Ici nous avons pu obtenir 4 marque-pages avec des tons pastels doux et avec des jeux de transparence. J'espère que cette réalisation vous a plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles techniques ou idées de thèmes pour vos futurs marque-pages. J'espère aussi que ces marque-pages vous auront inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou posez-moi vos questions, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Dites-moi aussi quel est le marque-page qui, qui vous plaît le plus et si vous voulez que je réalise d'autres vidéos de marque-page si la vidéo vous a plu mettez moi un pouce haut, un pouce bleu et je vous en remercie du fond du cœur pour votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire plus de vidéos tutoriels si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage je vous propose de télécharger mes kits gratuits avec des cours gratuits je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très vite pour d'autres tutos merci